Salut et bienvenue sur cette chaîne qui vous donne des tutoriels sur l'internet en général et l'informatique, la programmation, la sécurité informatique, le hacking et autres euh, D'abord pour votre bien je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être à l'abri de tout tutoriel que nous allons partager sur cette chaîne Alors sans plus tarder, allez, allez vous abonner et revenez nous pour le tutoriel d'aujourd'hui alors comme je disais le tutoriel d'aujourd'hui ça va se baser sur euh, l'approche de votre ordinateur le premier pas avec votre ordinateur et ici nous allons utiliser une bouton c'est le système Linux alors on va avancer ici comme je vous l'ai dit c'est comment aborder au le premier pas, c'est ça, avec euh, votre ordinateur. Alors, sans plus tarder, nous allons vous montrer comment faire les mises à jour de votre ordinateur. Et pourquoi pas installer un logiciel sur votre ordinateur. Alors, nous allons commencer sans plus tarder. Nous partons dans le menu. Bien, le menu, c'est ça. Euh, nous allons chercher Terminal. Terminal, on tape Terminal. Et eh bien, voilà, Terminal est là. Et puis on est dans le terminal. on vais agrandir ça pour que vous puissiez bien voir les choses. et bien, on est dans le terminal. mais il faut router notre... Euh, voilà. Vous allez taper sudo Do. Sous. Sous. Sous. Sous. C'est SU. DO. -O, espace SU. Et puis entrer. va vous demander votre mot de passe. Tapez aveuglément votre mot de passe. Ça va pas s'afficher. Ce n'est rien. Tapez seulement avec le mot de passe puis ça vient comme ça. Maintenant, nous allons commencer à mettre à jour notre système. Pour mettre à jour notre système, nous allons préalablement mettre à jour le update. Comment ça se fait Vous allez taper apt-get-update. Comme je l'ai fait et puis entrer vous allez voir c'est un peu ça euh, ça va prendre un peu de temps et puis ça va venir ne vous en faites pas puisque si c'est pour la première fois que vous utilisez votre ordinateur vous faites la mise à jour ça va prendre un peu de temps ça va prendre un peu de temps ne vous en faites pas et ça va venir vous voyez par exemple pour moi ça n'a pas pris assez de temps maintenant nous allons passer à l'autre étape c'est mettre à jour notre le upgrade comme ça nous allons voir que nous allons finir avec la mise à jour et puis c'est également la même chose, apt, trade junior, get upgrade. Bien sûr c'est en anglais, c'est même pas en français, ne tapez pas grid. Hop si on doit lire ça en français, en parenthèse, c'est upgrade. Donc c'est normalement upgrade. Vous savez bien, les anglais, ce sont eux qui créent les choses. Et bien ça dit que ça va prendre. Il est nécessaire de prendre 90. Voilà, ici, il est nécessaire de prendre 90,4 mots sur... Bon, il faut dire que je mettais déjà à jour mon système. Il faut taper. Après, on dit... Après cette opération, tout ça. Et souhaitez-vous souhaitez continuer O, c'est pour oui. Et puis N, c'est pour non. Donc, vous tapez juste O, comme ça. O. Et puis, entrée. voilà je vous l'avais dit j'avais déjà lancé mon mise à jour alors vous voyez c'était déjà 87% donc ça va prendre environ 10 minutes c'est écrit ici ça va prendre environ 10 minutes pour se mettre à jour alors nous allons patienter alors je vous l'ai dit si c'est la première fois que vous abonnez votre système vous mettez à jour votre système bien si vous avez mis à jour il y a déjà un, un bon moment, ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ne vous en faites pas, ça peut même prendre jusqu'à 5h, heures, 6h, heures, c'est pas grave. Ça dépend également de votre connexion, de la densité de votre connexion, c'est pas grave. Patientez-vous, ça va venir, surtout le upgrade, c'est comme ça. Ça prend énormément de temps. Alors, c'est ça. Donc, on attend la fin de upgrade avant de commencer. Alors, je mets en pause avant la vidéo et on revient à la fin. Et eh bien voilà, à 100% ça va commencer par euh, donner ce que vous voyez. Alors ne vous en faites pas, prenez votre temps, ça va venir. Et quand on sera à la fin, vous verrez bien vous même ce que ça va donner. Bien, on prend juste du temps. Et de la patience, oubliez Bien voilà, à la fin vous allez voir, ça a remis le euh, route et vous dites de faire ce que vous voulez encore. Donc euh, voilà, on a fini avec euh, la mise à jour du système et maintenant je, on peut vérifier que c'est bien mis à jour. Il suffit de retaper la même chose. Voilà, appeler get upgrade et voilà, vous allez voir, dit. Et tout est à jour qui n'a rien à mettre à jour donc vous êtes sûr que votre système est à jour vous pouvez aussi essayer d'autres updates oh, voilà update euh, ben, voilà tout est à jour alors je vais vous montrer comment installer des applications des logiciels que vous voulez utiliser pour Là, nous allons continuer. Nous avons déjà fini avec les mises à jour, mais avant tout, je vous conseille de faire apt euh, install install. Regardez comme je l'écris, bold bold tiret essentiel essentiel comme ça. Et puis vous faites entrer. et eh bien, pour moi c'est à jour. Alors, maintenant nous sommes mises, nous sommes à jour, nous pouvons installer les logiciels que nous voulons. Par exemple les logiciels de programmation, les logiciels de tout ce que vous voulez qui sont des logiciels qui peuvent être mis sur votre Ubuntu uh, que ce soit la version 20.04, uh, 18.04, je pense, en tout cas, les versions, des récentes versions, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grande différence seulement qu'il y a certains logiciels qui dont la, les anciennes versions ne supportent pas alors on peut donc essayer, essayer d'installer une application bon bah par exemple le VLC pourquoi pas pour la, la, le lecteur des vidéos pourquoi pas mais moi il y a le VLC bon, je vais vous montrer juste le processus mais le processus ça ressemble à ce que nous venons de faire c'est APT euh, installe, install comme ça, espace, et puis le nom de l'application. Vous écrivez juste le nom de l'application ici, c'est VLC, mais vous l'installez, et eh bien je fais entrer, et vous allez voir, le VST est déjà la version la plus récente, hein, tout ça. Donc c'est exactement comme ça, vous allez installer des logiciels que vous voulez. Alors, moi j'ai déjà le truc sur mon. Alors. Si vous chargez ça, ça va venir et, et bien vous pouvez obtenir ce que vous voulez. et Il suffit d'aller dans le menu et vous allez voir votre logiciel que vous avez installé. Alors encore une fois, je vous rappelle de vous abonner parce qu'il y a des bonnes choses qui viennent. Euh, des choses, euh, des cours en programmation en sécurité informatique, comme je vous l'avais dit, je vous avais annoncé le hacking bien sûr. Euh, attention, lorsqu'on dit hacking, ce n'est pas euh, le criminel, en tout cas, euh, vous allez voir vous-même. Et puis, bah, plusieurs plus choses les opportunités sur internet, euh, les secrets de l'internet, pourquoi pas. Alors, je vous conseille de vous abonner parce que le prochain tutoriel va porter sur bien sûr la programmation. On peut commencer d'abord. Euh, plusieurs choses je vous conseille d'être là et de voir avec moi ce que euh, l'on a à faire alors on dit à bientôt on s'abonne et puis à bientôt